de La notion de bien commun, c'est l'idée qu'à un moment euh, le, un groupe d'individus qui peut être tout petit ou qui peut être très large, ça peut être de l'échelle très locale jusqu'à l'échelle mondiale est confronté à un besoin un besoin partagé et qui va organiser collectivement les moyens de répondre à ce besoin. Alors que ce soit la gestion d'une ressource naturelle ou le partage d'un savoir, la circulation de, de, de l'intelligence, peu importe, euh, c'est la capacité d'auto-organisation d'une communauté pour euh, gérer une ressource euh, ensemble. Un, un commun, c'est trois choses. C'est une ressource qui peut être matérielle ou immatérielle, c'est pas le problème. Et c'est Surtout, c'est ça qui est important, c'est autour de cette ressource, euh, un système de relations sociales et de droits de propriété sur cette ressource, qui sont des droits d'usage, des droits d'aliénation, des droits d'exploitation, des droits de management. Et troisièmement, euh, un mode de gouvernance de cette ressource euh, qui détermine les droits d'accès, les droits d'usage, etc. Je pense que c'est mon côté anthropologue qui dirait que c'est une pratique ancienne et nouvelle, pour euh, prendre soin des choses qui sont euh, euh, importantes pour, euh, pour le bien du de, de maximum de personnes, dans une perspective de maintenant et des générations futures. Je dirais que pour moi, en fait, euh, un bien commun est de l'ordre de, de ce qui m'oblige je n'ai pas tout droit dessus quoique j'ai quand même une droite, un droit un droit là dessus et pour moi c'est le mot wolof qui peut-être pourrait résumer ça c'est c'est singebok waye ouais, momuloko qui en fait partie mais ça ne nous appartient pas voilà un commun c'est une ressource gérée par une communauté avec des règles de gouvernance mais ce qui me de plus en plus me pose question en fait par rapport au commun, c'est au-delà de la frontière du commun, enfin, c'est-à-dire la re relation entre le commun et à l'extérieur, et comment faire pour que le oui. commun, ça ne devienne pas un club fermé, une euh, oui, communauté, problème, un et avec ses règles euh, pas sympathiques. Et en fait, maintenant, on utilise de moins en moins le terme « bien commun euh, », mais je... Notamment pour éviter la confusion avec le bien commun. Tout le monde est généreux avec tout le monde, c'est bien connu. Mais il y a quand même des inégalités en ce bas monde, c'est qu quelque chose qui ne doit pas marcher. Donc, on utilise de plus en plus, même en français, le terme des communs. Et les communs, en une phrase pour moi, ça serait la capacité à discuter en commun, à faire en commun euh, des activités sociales les plus diverses, euh, de l'activité économique jusqu'à l'activité de service, jusqu'à l'activité démocratique. F-f-f- <laughs>